Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série chez Groupe Maloir Bretagne qui recrute, je vous emmène bosser en agence à la rencontre du job de conseiller commercial. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Géry, Jérôme Le Brasidec, responsable commercial régional. Bienvenue dans la vraie vie. Merci Jérôme. Alors tu sais, Bernard Weber m'invite à venir bosser chez toi en agence à la découverte du job de conseiller commercial. Alors j'ai vraiment hâte. On en discute ensemble? Ben, je t'invite à prendre un café. Ok, merci. Bon, alors, Jérôme, merci pour le café. Alors, ce job de conseiller commercial chez Groupama, explique-moi en quoi il consiste vraiment. Alors, un conseiller commercial chez Groupama se voit confier dès sa première année un portefeuille. Ça, c'est très important. Et son job, en fait, consiste à fidéliser ce portefeuille, bien sûr, pour garder nos, nos clients, et puis aussi en trouver d'autres par des actions de prospection. D'accord. Et qu'attends-tu d'un bon commercial Alors, ce qu'on attend d'un bon commercial, c'est quatre choses. C'est euh, de l'écoute, de la prise d'initiative, de l'autonomie, et puis, je dirais, une capacité à convaincre. Mais alors, au quotidien, ce métier, concrètement, je vais faire quoi Alors, chez nous, euh, le métier consiste à prévoir l'avenir. Wow, donc tu as une boule de cristal cachée quelque part, je <rire> n'ai pas dit. Bah Effectivement, comme j'ai dit, c'est l'écoute qui va déterminer tout le reste. C'est-à-dire qu'on euh, va identifier ses besoins et le but, c'est de trouver des solutions adaptées à sa situation. Donc, ça va s'articuler autour de trois axes. Donc, la protection de la famille, l'assurance de ses biens et puis on va l'accompagner également dans la préparation de sa retraite, dans le financement de ses projets. Bon, et toi, Jérôme, explique-moi ton parcours chez Groupama. Alors... Moi, assez classique finalement, puisque j'ai débuté comme conseiller commercial euh, et puis après, rapidement, j'ai eu la chance d'évoluer vers un poste de manager de proximité, puis après vers un poste de responsable départemental sur plusieurs marchés et aujourd'hui, je suis responsable régional pour le marché des particuliers. Donc, c'est tout l'intérêt euh, d'être dans un grand groupe, euh, ça donne vraiment de belles perspectives d'évolution qui peuvent en plus être rapides. Donc, a priori, tu te plais bien chez Groupama, c'est ça Alors, Je ne sais pas si ça transpire, si, si, mais crois. en tout cas, oui, ça, je me plais très bien. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on fait de très, très belles rencontres, avec, que ce soit avec nos clients. Avec Cerise, hein. avec Cerise. tu l'as rencontré déjà J'ai rencontré une ou deux fois, effectivement, euh, Et avec les collaborateurs, avec les élus, les partenaires, et puis les gens comme toi. <rire> D'accord. Alors moi, tu sais, je n'y connais rien en assurance. Qu'est-ce qui me ferait venir chez Groupama alors, je vais te rassurer, euh, pas besoin d'avoir un, une connaissance pointue sur l'assurance pour venir chez nous. Euh, tu vas bénéficier d'un parcours de formation qui va durer six mois, d'accord Et euh, l'intérêt de ce parcours-là, c'est qu'on va allier la théorie et la pratique, d'accord Et de plus, tu seras accompagné… Euh... Par cerise Non, pas par cerise, <rire> mais tu auras un double accompagnement, encore mieux, ah, okay. avec un manager et puis un formateur dédié pour ton parcours de formation. Et côté rémunération, je dois m'attendre à quoi Alors, Il y en a une. Je ah, me prévu... <rire> Merci. On a prévu une. Euh, plus sérieusement, euh, à partir autour de deux axes, il y aura un fixe et un variable, non plafonné. D'accord. L'idée, c'est de récompenser ta performance individuelle et aussi la performance collective. Bon, et finalement, quelle qualité il me faut pour travailler dans ton équipe Alors, si je devais résumer en trois mots engagement, responsabilité et performance. Les deux, sans conseil, pas de vente. Écoutez, c'est la première qualité d'un bon commercial. Engagé à vos côtés au quotidien. Où tu veux, dans l'une de nos 297 agences. Grande boucle pour suivre pas FDJ. Cerise, mais avec la banane. Jérôme, merci beaucoup pour la découverte de ce métier de conseiller commercial en agence. Merci à toi, Géry, pour ta candidature. Bon, moi, j'ai d'autres collègues à rencontrer dans l'entreprise, mais vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre le réseau commercial de Groupama Loire-Bretagne, postuler. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.